Je veux vous dire que nous avons tant de choses à faire ensemble, à reconstruire ensemble, dans la sincérité. Nous pouvons faire de vos colères, de vos déceptions et surtout de vos espoirs quelque chose d'infiniment plus utile, plus beau, plus fraternel. Nous sommes la grande famille de la classe ouvrière. Et ma candidature, notre candidature, c'est celle-là, c'est la vote, c'est celle de la fierté ouvrière. Vive la France, vive la République, et vive la République